à la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter bas ou nouvelle émission. Est-ce que tout le monde en forme? Eh bien, il faut nous dire que, dans moment où nous parlons, nous avons parlé, un petit genre red dans le bloc air. Euh, et là. Eh bien, pour ce que, il information des informations qui arrivent de nous, comme quoi, eh bien, il y un pile coup de balle qui a tiré dans le bloc sa Mais attendez bien, nous même nous avons cherché des informations pour pouvoir porter bas ou. Et nous espérons que dans la prochaine émission, eh bien, nous porter tout le détail. Mais il faut dire en pile avons tiré dans la zone. Et d'après la dernière information qui nous a nous, c'est que c'est Bel Air qui t'a attaqué avant. Okay? Parce que Pabli, pas oublier toujours, nous avons gagné en Santa conflit entre Maya, Bel Air et puis, Bloc Badelma. Bloc Badelma, c'est G9 et puis bloquant léa, et bien monsieur Saïo même qui campe pour goûmer ensemble avec monsieur G9. Bon on dit que ça date en tout cas, ça date cette bataille. Mais euh, chaque temps ou tant des gens en silence, c'est comme si monsieur décidait décidé pour pas tirer et puis un bon matin, attendez, l'obeille pété. Ça veut dire c'est une guerre, on capable dit qui la, des fois gainer c'est le feu, mais moun pas traverser dans le territoire. En tout cas, nous pourrons venir avec plus d'informations pour un peu plus tard dans l'émission pour nous faire sur Chanel là. Du Vivier, tu as une situation de tension le matin même parce que, d'après l'information qui arrive, jeune, nous avons un professeur dans le lycée cyber là, et dans le bloc du Vivier. Eh bien, professeur, il a un kidnappé. Alors, il y a un certain de de mettre Brutus alors, il y a plusieurs jours dans mes ravis sur eux. Donc, euh, d'après ça qui arrive, je me comme information, professeur a. Alors, il y a libre dans une machine, dans une zone B, l'Anton qui sous quoi les bouquets. Et c'est là qu'il y a eu Eh bien, et les vieux eux même prennent la rue, il y a un je ne à pas, au niveau de zone du vivier, de manière pour de demander la libération professeur Silla. Bon, il faut dire que. Avant, moi aller dans le canal avec nous pour une interview. Eh bien, il y a une vidéo qui est virale. Sinon, ça a commencé viral sur les réseaux sociaux. Vidéo côté que il y a un citoyen qui lui-même l'a pagonisé sous-sol là. Il y un maillot plusieurs couleurs sur lui. Rouge, noir, bleu, blanc. Et le citoyen, ça lui-même, il tombe. y a un téléphone normal. Et puis, soit vous regardez sous vidéo, il y petit temps après, il y qui paraît qui eh, shooté téléphone dans mail. Et puis, il y jean sous lui. Bon, citoyen, ça, information fait quoi? Monsieur y zam dans mail. Il problème dans la pétion ville. Ça s'est passé à 11h35 devant Munchies, individu armé en fuite. Donc, cet individu a été abattu par la PNH. En tout cas, c'est comme sa vidéo arrive, je vois. moi. Mais dans la vidéo, je n'ai pas les âmes. J'ai entendu quelqu'un qui a dit côté des Donc, apparemment, il a dit quelque chose. Mais je n'ai pas entendu ce que la victime a dit. Est-ce que c'est un vol et un de d'elle? Est-ce que c'est un mauvais grain? Parce que, dans le moment où je vis, des y a des fois des gens où ont des visages, ils sont mauvais grain. Mais des fois, tout, quand il y des gens qui tellement propre, où est mon ensemble, mon qui est très sage et pourtant derrière ce visage se cache un monstre. En tout cas, Anna patine partir dans vidéo aussi là, mais moi je mets un gros point d'interrogation. Donc on est pour qui ça nous parle de vidéo c'est parce que il y a du sang et les gens tout, les individus salis, les objets mis sous sol là. Donc après nous sommes capables de bah, voir des vidéos pour nous gagner un peu de monde qui a des vidéos sur euh, question Kinskoff euh, là, maladie Galsa <rire> qui tombe sous le monde, sort de maladie Gratel et eh bien euh, nous avons vu toutes les vidéos ça y a, bah, nous. Bon, nous allons aller là, dans la zone de Canaan. Après le tremblement de terre de 2010, beaucoup de citoyens ont pris la direction de Canaan. Canaan, à cette époque, c'était 2-3 de monde qui étaient là. Mais après le tremblement de terre, là, on de dire qu'il qu y a une série de zones qui sont inhabitables. Et eh bien, les zones de sont là où ils sont Parce que des gens qui vendent, ils ont sous l'état de vendre, et puis l'autre monde vient bâtir, c'est comme si les premiers citoyens qui viennent habiter dans la zone, même zone. Non, yon, yon ça, c'est eux-mêmes qui sont responsables de la zone. Ils profitent de l'autre monde. Quand il y une tendance qui déclenche, ça n'est pas briller une sorte d'activité banditisme. Parce que, pas de présence, la police en quantité, sinon, les policiers qui sont dans la zone, eh bien, chiffre-là pas proportionnel à la quantité de monde qui besoin. Sécurité. Eh bien là, je capable dire pile zone Canaran, parce que c'est vraiment vaste. Hein? yo vin repère pour bandits. Et que je ne dis là, tout le monde a des palais de Canaran. Qui ça qui gen dans Canaran Eh bien c'est dans ça que je suis capable de dire. Nous faisons un palais avec quelques citoyens. Quelques citoyens, ou même profiter de faire un petit palais. Mais écoutez, yo palais de situation misérable. C'est activité qui mené. Mais l'opposé aux questions sous affaire de sécurité. Ils ont boté en touche la question. Vous savez pourquoi? C'est parce que yon a d'un bandit. Si yon a dénoncé, eh bien, il risque de se faire tuer. 25. 50. 000. 15 dollars. 18 dollars. C'est là, on m'a dit que je suis avez avec dit, nous ne pas dire nous pas dire nous nous nous nous là nous pas nous est-ce que c'est la première fois que vous constatez que vous allez sortir dans la zone Eh, journaliste Quand vous allez sortir dans la zone la dernière fois, je vais vous battre au courant. Ah, c'est pour ça. Le pourquoi, c'est l'âme chita. Les revenus sont sur place, ils ne sont pas place. Nous allons voir, hein mais nous, les marché marchés qui l'aide, Est-ce qu'il qui visite nous Et comment, comment ça est pour nous-mêmes Nous n'avons pas, pas de magistrats, nous ne pas des magistrats. Parce que les c'est même qui l'état. Nous nous pas rien, dit tout, dit tout, dit tout. Comme souvenir que nous sommes dit nous sommes ils Regardez nous, sommes chers, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, en tant que nous, nous, nous de et coure, comment ça ah, bon, si nous de et courant, comment ça Si nous Si nous avons vous nous pissez. Nous, nous nous Nous Nous Nous, nous, nous, nous, nous, nous. Mais pas a cette santé ici à tout non. Si nous avons un ici, c'est celle de la misère. Mm, c'est celle de poussière. C'est celle de maltraitance. Parce que nous n'avons rien de bon. Nous n'avons rien de bon. Je ne sais dit ça, est l'état de Qui met ça, vous envoyer, Qui met ça, vous pour l'état Mon cher, si c'est pour l'état, moi-même, je suis déjà mort. Si c'est pour l'état, le peuple a déjà mort. Et nous avons l'état sanguiné. Nous avons l'état qui vous manger le monde. Nous avons un certain ministre qui président, qui ministre, nous-mêmes, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Journalistes, nous faisons l'imagination pour nous est-ce que nous sommes ministres, est-ce que nous avons un président Nous avons des sanguinaires qui représentent l'État pour manger ici. Mm. Il y a des gens qui ont un civil et qui armé qui n'ont pas de problème. Est-ce que nous confirmez ça eh, En parlant de. Civil armé, si moi-même, je capable de me confirmer, c'est pas qu'à pour à ta femme, pour me dire, pour qui ça Moi, là, matin, jusqu'à X, non son chapeau va Moi, matin, jusqu'à X, dans son c'est <rire> lui-même qui est nous. C'est lui même qui mange nous, c'est lui même qui de nous, c'est lui même qui vit moi les petits de la misère. Moi c'est on de la misère, tous les petit de la misère. Vous lui? Oui petits de la misère, mais où dit que c'est charbon qui l'état, ça que pour dire ça? C'est parce que vous par exemple ceux qui l'état qui faut dire ça ou bien c'est parce que c'est lui même qui bon manger, bon boit. Où dit on belle moi? C'est pas simplement c'est charbon dit. Qui l'état que c'est lui bon ouais, qui va manger non? Ou nous mêmes qui venons là, l'état va regarder nous comme monde dans les journalistes. Ce n'est pas moi même qui n'a ouais. ouais. pas cette misère, ça l'état d'apoué. L'homme dit l'état t'a C'est Ce n'est pas l'état en général, dit mon autre, non? L'état haïtien n'a pas respecté le peuple haïtien. L'état haïtien n'a pas respecté Comment vous gérez les haïtiens? L'État haïtien est là pour torturer les haïtiens. Haïti. Nous avons un pays qui a fait l'appel des Antilles, nous avons un pays qui a fait Oui, des oui oui, oui, oui, oui. Nous avons oui, un pays qui a fait l'appel des, oui, des anti, nous avons un pays qui oui, oui, oui, est fait l'appel des anti. Nous avons un pays qui a fait des en fait, l'État, tant qu'on était capable de dire, les gamins, moi-même, en ma personne, je ne connais pas. Je ne connais ni Pierre, ni Jacques. Simplement, nous avons un petit commissariat, là y a un premier. Il y a un autre monde dans le ce fait Machine l'État. Machine l'État, il y a là la dans le petit centre. Il là Et pourtant, si ce c'est dictateur de sécurité nous là, si nous avons oublié pour nous voler, Ok. Yes. tu as 25 euros là. là, pas travail. Mais là, je m'a Mais là, je Mais tu charbons, les coûte. Yes. Marchez yes. de l'homme, moi marche moi de salut même. Oui, ça, bon, oui, ma oui? take no, no. <inaudible> est le même. Oui, Benny, c'est ce va la paix. Oui, on va le monde, on va tout le monde. On va une le On va tout le monde. On va tout Oui. Là va On va va ah, ah, ole, la? Ça. ah, la voiture ah là-bas même, la voiture là-bas, je ne monter avec comment on a dans canal Ah, mais nous, tout là là nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, sécurité nous, nous, nous, Ah nous, nous, la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, la nous, nous, on pour pas un pas ça. ça. On On va faire un on va faire ça fait que comme ça on va faire un on va faire faire pas là chef est venu, il a fait un il ça. a fait de il il a dans zone. a des choses, il a il a fait il a a des il a fait des choses, il a a des a il a il je ne sais pas si tu as caché la tête. Je si tu as caché mais je ne sais pas si tu as caché la tête. Je ne sais pas Je ne sais pas si tu as caché la tête. Je ne sais caché Je ne sais pas si tu as caché la tête. Je ne sais pas si tu as caché la tête. Je ne sais pas si tu as caché Je ne sais pas si tu as Je ne sais pas si tu as caché la tête. Je ne sais pas si tu as c'est un côté là. C'est qui résident okay. de côté là. aller un côté Mais comme si les côté là, là, de côté là. Ils ne qui pas de côté. côté. pas de côté. Ils côté. Ils de pas de côté. Ils ne sont pas ne pas de côté. Ils ne ne sont pas de côté. Ils ne sont pas de côté. C'est un de On faire faire son On On faire faire va faire va faire pour quitter le navait ça à 5 dollars Si nous décalons notre de nous. Nous devons nous dépêcher de nous dépêcher nous de de nous